2021 est peut-être une année dans laquelle vous souhaitez faire une belle rencontre, la rencontre de quelqu'un qui vous correspond vraiment. Et pourquoi pas en fait Si telle est votre envie, il vous suffit de vous occuper véritablement de ce sujet-là, de cette envie, de ce désir. Et moi ce que je vous propose c'est un atelier sur deux modules dans lequel nous allons explorer ensemble tous les freins qui vous empêchent justement de faire cette magnifique rencontre et aussi de déprogrammer ces mécanismes inconscients et en même temps de faire quelque chose qui est incroyable et indispensable. C'est d'intégrer une nouvelle vibration positive qui vous permet et qui augmenterait justement les chances que vous puissiez rencontrer cette personne. L'avantage principal de cet atelier que je vous propose, la première c'est déjà... Que ça se fait sur deux modules donc c'est un accompagnement non seulement dans un tout premier temps nous allons explorer les freins ensemble et j'ai mis un fascicule en place justement pour faciliter votre démarche et que vous ayez un plan très clair de tout ce que vous avez besoin de changer donc ça c'est vraiment extraordinaire la deuxième chose qu'on va faire ensemble, c'est la déprogrammation de tous ces blocages inconscients. Ça peut être aussi de libérer vraiment toutes ces situations répétitives et même ces héritages familiaux. Donc ça, ça va être aussi vraiment super. Et la troisième étape qui est aussi indispensable, c'est l'intégration. C'est au-delà de prendre conscience de vos blocages, de prendre conscience des solutions, il y a une chose qui est importante, c'est l'intégrer et l'imprégner dans vos cellules pour modifier votre vibration intérieure. Ça veut dire que si votre vibration intérieure est optimale, à ce moment-là, vous allez pouvoir rencontrer la personne qui vous correspond vraiment. On a besoin de ces deux modules pour effectuer ce travail de vraiment euh, complet de façon à ce que vous ayez vraiment un plan clair et aussi une intégration par rapport à cette rencontre. Le deuxième avantage que vous allez avoir de cet atelier, c'est que vous allez avoir ce fascicule récapitulatif de tous vos blocages qui va vous aider, même bien après cet atelier, à savoir qu'est-ce que vous avez vraiment besoin de changer en vous pour augmenter les chances de rencontrer la personne qui vous convient vraiment. Et ensuite, le troisième avantage aussi, c'est que vous serez un groupe restreint de 12 personnes. C'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir travailler en cohésion et moi, ça va me permettre de m'occuper de chacun de vous. Voilà, donc inscrivez-vous. Euh, L'atelier est prévu le, 30, le samedi 30 janvier et le dimanche euh, 7 février c'est de 14h à 18h sur Zoom, voilà deux après-midi pour vous consacrer à ce sujet qui prend tellement de la place, qui touche votre cœur qui est la rencontre amoureuse donc je vous souhaite de vous donner les moyens vraiment de vous offrir ce cadeau de vous occuper de ce sujet là de prendre un temps pour vous et par amour pour vous, d'augmenter les chances d'avoir de, de, toutes les chances de vos côtés justement de faire cette rencontre amoureuse que vous désirez vraiment et en même temps, n'hésitez pas à aller lire les témoignages qui ont été faits des personnes qui ont déjà fait ce, cet atelier et qui sont sortis de là très enchantées. Moi, je vous dis à très vite et surtout partagez la vidéo. Sentez-vous bien libre de le faire. Je vous dis à très vite. Au revoir.